Mes très chers camarades bonjour. Comment faire des économies Vous avez reçu votre facture d'eau Vous trouvez que votre facture d'eau trop élevée Voici 10 astuces pour réduire votre facture d'eau hiver comme été. Nous utilisons de l'eau tous les jours sans forcément se rendre compte des litres qui défilent. Les statistiques parlent de 160 litres d'eau consommée par jour. Un chiffre qui paraît incroyable mais qui au final ne correspond qu'à une baignoire remplie, suivez donc ces 10 astuces pour réduire votre facture d'eau et faire un peu de bien à la planète. 1. Arroser pendant la partie la plus fraîche de la journée. En été, la consommation d'eau augmente énormément avec la pression de l'arrosage quotidien. Tout d'abord, sachez que les pelouses et les arbres n'ont pas besoin d'être arrosés tous les jours. Seuls les fleurs et les potagers ont souvent besoin d'un entretien quotidien. Pour une meilleure efficacité de votre arrosage, occupez-vous des plantes aux heures les plus fraîches de la journée, le matin ou le soir, afin que l'eau ne s'évapore pas directement. 2. Prendre des douches plutôt que des bains. Une douche consomme beaucoup moins d'eau qu'un bain, tous les professionnels s'accordent sur ce point. Pour ceux qui adorent les bains. Essayez pour commencer de ne prendre qu'un bain par semaine, ou de faire passer plusieurs personnes dans le même bain. En général, les enfants adorent prendre le bain ensemble. 3. Utilisez un seau pour récupérer l'eau de douche. Souvent, il faut attendre quelques secondes, voire quelques minutes pour les vieilles plomberies, pour que l'eau chaude arrive dans la douche. Plutôt que de gaspiller cette eau précieuse, placez un seau dans la douche pour récupérer l'eau froide. C'est de l'eau qui sort directement du robinet, elle est donc consommable ou utilisable pour faire la vaisselle, laver les légumes, arroser. 4. Prendre des douches courtes. Évidemment, pour que la douche soit un moyen efficace d'économiser de l'eau, il ne faut pas passer une heure sous le jet. Une bonne technique pour motiver les enfants et peut-être même les adultes, à prendre des douches courtes et de mettre de la musique dans la salle de bain en se disant qu'il faut être sorti à la fin de tel morceau. 3 minutes pour une douche, c'est déjà un temps confortable. 5. Installer des réducteurs d'eau. Les réducteurs d'eau ne coûtent pas cher et sont très simples à installer. Vous pouvez en mettre sur tous les robinets et la tête de douche. Ils permettent de réduire légèrement la pression et donc de vous faire faire des économies sans même que vous ne vous en rendiez compte. 6. Ne pas laisser couler l'eau inutilement. L'économie d'eau passe souvent par les petites habitudes, à enseigner aux enfants comme aux grands. Éteindre l'eau pendant le brossage des dents. utiliser un bac pour la vaisselle. Ne pas laisser couler un jet d'eau pendant le nettoyage des légumes. Toutes ces petites astuces constituent de réelles économies, difficile de se rendre compte de tous les litres d'eau qui sortent du robinet en juste quelques secondes de trop. 7. Surveillez les fuites. Si votre facture est bizarrement élevée, ça peut être la faute d'une fuite. Même un tout petit trou dans un tuyau peut causer des litres et des litres de perdu à la fin du mois. Surveillez la chasse des toilettes, les canalisations, le tuyau d'arrosage, et bien sûr agissez immédiatement quand le robinet commence à goûter. 8. Réutilisez l'eau de cuisson. L'eau de cuisson des pâtes et des légumes est souvent jetée, mais il est tout à fait possible de la réutiliser. L'eau des légumes, pour commencer, peut être conservée pour être utilisée comme bouillon de légumes dans une autre recette. Sinon, l'eau de cuisson peut être utilisée pour arroser les plantes, ou encore pour faire la vaisselle si elle est propre. 9. Ne faire tourner les machines que quand elles sont pleines. Les machines à laver la vaisselle et le linge consomment énormément d'eau, et c'est donc une réelle économie de les remplir au maximum avant de les faire tourner. Aujourd'hui, les machines proposent quasiment tout un mode éco, plus court. N'hésitez pas à l'utiliser si le contenu de la machine n'est pas trop sale. 10. Installez un récupérateur d'eau de pluie Pour les jardins qui demandent beaucoup d'arrosage, vous pouvez installer une cuve pour récupérer l'eau de pluie. Les meilleurs ont un robinet tout en bas de la cuve afin d'utiliser l'eau la plus ancienne en priorité et de ne rien laisser stagner. Ces grands tonneaux ne coûtent pas bien cher et permettent d'arroser votre potager de façon complètement gratuite et écologique. Mes très chers camarades cette vidéo touche à sa fin il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles astuces pour vous simplifier la vie. Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification.